Aujourd'hui, la chancelière Angela Merkel est invitée à la session plénière du Parlement européen pour présenter son programme et pour inaugurer le début de la présidence allemande qui va donc durer six mois. La présidence allemande est bien sûr face à cette crise du Corona qui a bouleversé tout son programme originaire et tout son plan. Mais pour sortir de cette crise, justement, nous avons besoin d'une présidence ambitieuse et d'un plan de relance courageux qui permette à l'Europe de se relever, à trouver des nouvelles solutions socio-économiques et aussi bien sûr solidaires. D'autant plus l'Allemagne devrait se présenter comme la présidence qui va relever le changement climatique, le défi du changement climatique inclure la protection de l'environnement, de la biodiversité et du climat au cœur de tous les investissements futurs et aussi au cœur des réformes structurelles, c'est ça notre exigence. Nous allons suivre bien sûr les propos de Madame Merkel, nous allons voir si elle va avoir le courage de proposer une vraie transformation du, du modèle socio-économique et nous attendons de cette présidence allemande un vrai, une vraie orientation, réorientation politique de l'Union européenne. Ce, ce sont dans ces temps de crise que nous pouvons attendre un début courageux vers un nouveau monde.